Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui je vais vous montrer un petit nid de frelons asiatiques caché dans un parpaing hyper dangereux Allez on vous montre ça, je vais poser l'autre petite gopro, hop on passe sous le balisage Allez je pose la gopro là, je vous montre ça Alors le nid, il est dans ses parpaings, donc vous voyez il y a quand même le petit entrepôt, c'est une société de miniserie le camion est juste là Voilà, donc j'ai balisé Ils vont pas venir là toute la matinée Et en fait, les frelons oh, Je ne sais pas s'il est gros Mais ils sortent de là Et ils devaient sortir de là Mais je vois qu'ils ont mis de la mousse Donc on va regarder ça Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup actif Puisqu'il fait quand même froid maintenant Et que c'est des petits nids Donc c'est pas sûr qu'il y ait du monde Et, euh, et apparemment cet arbre-là, il y avait un nid aussi qui a été traité. au point un tout petit morceau. Il n'y a plus d'activité. Donc, on va voir ça. Donc, je m'habille et je vous montre ça. Bon, allez, Dédé, du petit savon noir pour mettre sur la vitre de la tenue. D'accord ah. Pour éviter la buée en fait, hein, parce que là quand même il fait frais les matins, hop, ça va prendre deux secondes. Voilà. Nickel, maintenant on peut s'habiller. Là, ça fait vraiment plaisir de mettre la combi. Vous voyez comment il fait frais le matin maintenant Là, on prend plaisir à la mettre. On ne se dit pas, ah, il va faire chaud et tout. Allez, c'est parti pour le combat Je risque de bouger les parfums Ça risque de sortir un petit peu Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde, beaucoup de monde hein. ouais, Petit balisage Il est une rentrée. Je vais allumer l'autre GoPro Allez c'est parti ça passe par là Donc on voit qu'ils ont mis de la mousse je sais pas si c'est pas un frelon coulé à l'intérieur Ça sort, ça sort, ça Premier parfait, rien du tout, vous avez ça sort le deuxième parfait. Bon regardez, il y a du monde. Alors, ce qu'on va faire, vous avez vu, c'était dans un autre trou de parpel. Un peu malin à mon avis le nid ça fait un petit moment qu'il est là mais il y a un peu moins d'activité De ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre tous les parfums à sa place le truc qui fait qu'on on va remettre tous les parfums à sa place par exemple le premier qui était celui là on va remettre le morceau de nid ici avec les puisque les frelons ont passé par-dessous le nid par là aussi. C'est pas, pas bête. Il hein? essaye oui. de revenir au nid. On voit bien que les frelons essaient de revenir au nid, donc on va poudrer un peu partout. les endroits où il peut avoir un passage, comme ça ils vont toucher la poudre à chaque fois qu'ils vont vouloir passer par un, un passage. Non, il faut laisser agir voilà donc euh, ben, là il faut laisser agir c'était une petite vidéo vous avez vu ça reste quand même dangereux un stock de parpaings et euh, vous bougez ça et hop piqûre allez je vous fais plein de gros bisous un petit pouce bleu un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les